Voilà, des, des oui, et après, encore une fois, les points je sais à faire dans une situation, reprocher à équipe de l'expérience, je à enfin, si vous voulez, j'analyserai les compétences et je les comparerai avant d'ouvrir la la de Vous ça c'est pour des c'est pour des c'est pour des pour le raisons professionnelles, c'est pour des c'est pour des raisons de c'est c'est pour des c'est pour des c'est pour des pour des c'est pour des c'est pour pour des été... On ne sait pas, mais c'est. Ça, ça, ça a l'air d'influer. Ah oui. je, je vous ai dit qu'il y avait une au mois d'août, une du mois qui a porté les conséquences sur les pays où on pose la truc. Bon, ça a t'a pas échappé Bon, ça ne t'a pas échappé. Bon, et, mais, mais en enfin, France, il y a quelque chose qui a échappé c'est que ça, a y un impact sur notre réflexion. Et sur les conditions de la loi sont de respecter la loi, c'est quand même normal de respecter la loi. Bon, c'est qu'on va doute. On va en tirer conséquences Et puis ensuite, on va voir ce que à l'État. ça fait partie des, des choses. En fait. En fait, je, je comprends que vous soyez embarrassé parce que vous avez pour le coup derrière les nuques. Je vais pas avoir un changement ça consomme vous ne voyez pas. Les choses sont contentes. Les choses sont contentes qu'il va à l'ordre. Surtout que, euh, évidemment, vous oui. On va quelque chose que je pensais vous dire à la sortie, mais bon, du coup, je vous le dire. Non, non, non, Vous en à ton fixe. Très bien, vous en vendez à ton fixe. si les taux d'intérêt n'augmentent c'était ça le fondement de la question c'est que si les taux n'augmentent pas, elles vont moins continuer si à investir. <coughs> oui, mais Avant que la fille de la porte ne c'est l'état c'est l'État avec 800 milliards de dettes supplémentaires depuis deux là et de façon vraie. 800 milliards de dettes supplémentaires. En devant. ans. Si on Donc, non mais je vais vous dire, si vous voulez vous amuser à faire de aux gens, moi je vais vous rappeler quelles sont les conditions de pour français Et là, il n'y a pas de en peur. Parce s'il y a une augmentation des taux, comme ou les oracles, les gens qui seront spécialisés d'ici 18 oui, ça va se en 17 de milliards pour l'État. Là, vous avez faire en fait. Pour la Parce que vous pouvez nous dire il faut investir, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire la nature, et On trouvera un moyen de, de, de, de, de se comprendre si, oui. un à l'éventuellement. Si, si je peux me permettre, si la commission d'organisme l'organisme s'est si, détenue et que le partage d'informations a été fait par la conseil municipal, on ne retrouvera pas ce débat ce soir. Voilà. La commission d'organisme ne s'est pas réunie depuis. Après, je sais. pas. Barras, c'est une élection qui siège, mais euh, voilà, c'est au moins la roulade est trimestrielle ça et ça Avec ces questions-là, un conseil municipal, Et même si particulièrement ce soir, c'est pour C'est même encore je continue. Je précise par exemple la commission environnement, mais on a vraiment un mandat, on n'a qu'une seule commission environnement. Bon, je m'en prends très bien avec table, je travaille très bien avec lui. mais on met plusieurs fois. Il y en a eu de 13, sauf qu'elle est après le conseil municipal, normalement c'est avant. Il y a des choses parmi elle sera avant le prochain conseil municipal. Moi, moi sur la question de je me pose la question vraiment un projet qui Absolument pas. Je pense que c'est la première qui disait à Cyril de ce que je savais se Mais, ce. mais l'idée, c'est aujourd'hui on, on, on a besoin voilà, de savoir quelle besoin qu qu va rester verte, qu'est-ce qui va Qui sait dans, dans, dans quelques mots Qui sait dans quelques mois Si on n'aura pas une proposition qui nous tourne sur laquelle, et puis qu'on est sorti dessus, alors que ce n'était pas prévu, ce qu'on rien prévu, on va apprendre si c'est intéressant. On va se mobiliser tous pour travailler, pour pousser, pour pouvoir arriver à faire ce projet, s'il y a quelque chose qui, qui arrive, je ne sais pas quoi, mais qui peut se passer. À la commune, je dire, et c'est comme c'est la France va voilà. euh, la suite ça, ça, ouais. monde, mais, là, pas voilà. Bon, allez, je vais au voir. Je vais au qui qui s'abstient à vous Ça sera rapporté et défendu. Ensuite, vous continuez. vous donc, euh, nous. Le... Il y a 300 euros pour oui. les travaux d'amélioration de la station de la de provision travaux Parfait. Il oui. du contrat de portant sur de la des dans le cadre du projet de restructuration de l'expansion du cinéma de la paix, composé de trois salles pour une situation, en étude de marché à la réponse de la faisabilité, qui sera demandé au conseil municipal d'approuvé le contrat de prestation de la télé, CNX, avec la SPL, Aracon Citami, qui est autorisé le même projet, le présent contrat. À part des sur la programmation technique et fonctionnelle du futur cinéma et à l'aide de points du montage juridique et financier de l'opération. Bien, c'est un contrat qui sera naturellement voté à la fin qui est contre, qui s'abstient. voilà, il y a beaucoup de protestations sur les grandes rouges et les cinq autres qui est les... Mais à la fin, vous me dites propose. Allez, ah, Remboursement oui. des tickets. Dans la forme de la loi qui se a été décidément et suite à la demande d'usage, la joie monnaire déléguée à la culture patrimoine proposera le remboursement et des tickets non les ordres achetés à partir de mars 2020, Le remboursement s'effectuera directement sur demande, sur présentation des tickets. Et en revue une bancaire, par mandat administratif, ou par une achat, sur la demande des conseils municipales, à trouver cette proposition. C'est le bon pourquoi les contre qui s'asstient ainsi dimension sociale. Bien. Qu que... Non. et une habilité, pour la de euros, de subvention, Pour la livre de la mort, 700 euros, 600 euros, 600 euros, 300 000 euros, crédit mis vers le côté. Nous, nous, ce serait 300 euros pour l'animation de l'autre. Évidemment, c'est ce qui a remplacé le crédit de 600 euros pour le concert du juin. Et enfin, la vente de los pastelos, 600 euros pour l'animation de terrasse en fait, et qui Sa franche pour franche, organisée à la médiathèque des clients de l'OPAC, entre le 21 juin et le 15 octobre 2021, sur le thème fondé de l'art de la nature. Le jury à proposé de ciment par cette réunion le 19 octobre, propose la production de communauté à Isaac Martinez pour sa création artistique. Le montant de ce de prix s'est détourné à 100 euros. 4 autres lauréats seraient désignés par la Terre d'Histoire pour organiser le jour de l'argent du premier prix. Ces quatre fois de prix s'élèveraient à 50 euros chacun. On viendrait de prévoir les de somme de 450 à soit 200 euros, qui sont en accès, on est. Qui ont été et de une Donc vous savez Donc, nous allons trouver le, de, de l'eau, donc si un pour les fruits, pour les lignes. Merci les pour oui. On en fait, constate une volonté de rechercher une vérité des produits et ce qui est explique que parfois les noms choisis ne sont pas forcément ceux qui étaient euh, mis en marché, mais c'est une... ça va dans le bon Donc dans un premier temps, un nouveau bâtiment s'est créé. Après, il devait démolir les anciennes bâtiments et refaire un bâtiment correct avec les retours le nom etc. Donc pour ça, on a trouvé avec l'établissement de la On va évidemment jeter le parce qu'il faut trouver des solutions pour les logements des gendarmes, c'est quelque chose d'important. C'est une convention qui a été présentée pour la commission de la CDA euh, et pas la commission municipale, puisque comme je le disais tout à l'heure, il n'y avait que la commission de la ministre. C'est dommage encore une fois parce que euh, je pense que nous avons tous à. à Merci. Alors, si on nous au races nous Et celui-ci de la région, à partir du public. La terrasse correspondante à cette emprise étant fermée et utilisée par le euh, restaurant, cette portion de domaine public n'est pas empruntée par le public. C'est plus que trois, un l'employement partie d'un public communal, qui conviendra préalablement à la de la concession d'en prononcer le déplacement et l'intégration au domaine privé. L'article L141.3 du Code de la loi, dont il y modifié par la loi de 9 décembre 2004, dispense dans de classement et déclassement de des voies communales, dès lors qu'il n'y a pas d'attente en fonction de la de circulation sur suivre à ces voies. En l'espèce, la terrasse n'est pas utilisable par le public. Par ailleurs, la circulation publique existante au bord de la grande crise sur la place de ne sera pas impactée par cette session. Un accord est intervenu avec le futur acquéreur moyennant le prix de 4 euros. Le service franc-domaine a été saisi et a Stocké, la sera aminacée et déoccuitée. L'ensemble des frais liés à cette transaction, du géomètre et de seront supportés par la terre. Dès lors, il sera proposé à l'Assemblée de constater la désaffection. L'adaptation par le domaine public de cette portion de terrain, l'enfant se déplacement en une session, et là, on fait ensuite la décision de la société. Chaque nouveau Il est envisagé d'accueillir trois parcelles à côté de cet terrain afin de prolonger cet espace sur les Il est aussi prévu que cet ensemble constitue un espace Donc, il est aussi prévu que cette ensemble constitue un espace d'agrandement de promenade pour les familles et coréennes et les visiteurs. Un style de 4%. Ces quatre parcelles cadastrés, le C22, C26, C27 et C28, d'une contenance respective, que vous avez les contenances, appartiennent à Mme Eva Delvile. Parmi les membres, en oeuvre du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Albi, Habilité Mme Josiane Pradel, épouse Castello, et Mme Marie-Louise épouse Josette, à représenter Mme Emma Delvrieux, leur mère, pour l'ensemble des actifs relatives à ses biens et à sa personne. Un accord est intervenu avec Mme Josiane Pradel, épouse Castello, et Mme Marie-Louise Delvrieux, épouse Josette, pour une vente des trois parcelles, le C22, C26 et C27, au prix de 2,50 € le mètre carré soit total 42 750 euros et 1 euro le mètre carré pour la partie c 28 soit 3 890 euros. L'exploitant agricole, M. Michel Bacheta, qui était autorisé à utiliser ses parcelles, sera dédommagé par une de 5 500 euros. Il a lui aussi donné son apport sur cette base. Il est précisé que ce terrain est en plus... Compte tenu de sa situation géographique, la session sera sans incidence sur l'activité à tout La s'enfer devra être cédée préalablement à la vente dans le cadre de son droit de prévention. Il convient désormais d'adopter ces acquisitions. Le Conseil municipal à a fait des la après de avoir à Accourt l'acquisition de ces parcelles une superficie approximative totale. De 20 980 mètres carrés aux conditions des prix et à l'application d'une année de 5 500 euros à l'époque. Précisez que l'art identique sera rédigé par maître de saut, l'excellent, monter à la cour. et autorise le maire vous en à signer tous les documents. Merci, Mme euh, Chopin. Je laisse essayer de terminer la. terminer de donc vais vous En fait, vous critiquez, mais vous en Pas très bon. Allez, on continue d'en les... avec une réglage que... foncière. La violation foncière est une mise à qui est rue du moulin Un mise effectué par M. décembre 1979. le et le qui n'avait pas été rétrocédée. Vous avez un plan il s'agira désormais d'activer la régularisation de la parcelle cadastrale AC 574, d'une superficie de 205 mètres carrés, entre M. Pressol et la commune propriétaire de la parcelle. Le propriétaire a, en effet, demandé la session à la commune de cette parcelle. La session s'électuera à l'eau symbolique. Les frais de notaire nécessités par cette transaction seront supportés par la commune. Il sera ainsi proposé à l'ensemble, à l'Assemblée, d'enterrer l'acquisition en acte la de la situation matérielle. Ouais, je vous envoie qui est pour. Je vous Je de terrain en compagnie de la commune, un pas de la requête. La SAS Amisita Moublier est située ouais. à la de construire. C'est une bureau délivrée le 19 juillet 2021 par la construction de 22 logements sur les parcelles à 595 et 596. À la requête. Ce sont trois éléments de la collectivité, en particulier afin d'améliorer la collecte des ordres ménagères dans le secteur et la déserte des propriétés de terrain. La vie de société proposera de céder à l'eau symbolique à la commune une partie de la parcelle à 1795 pour prolonger la phase de la requête. un plan joint. de cette portion serait de 614 mètres carrés. Ce sera ainsi proposé à l'Assemblée d'enterrer l'acquisition de cette bande de terre. Alors, qu'est-ce qui y est... que euh, mmh. oui. voilà. a de à laquelle c'est celui la SSP des ça Oui, il y très beau projet. qui est qui juste à propos de ce projet la la première de La réalité, c'est que ça nous gêne ce projet. Parce qu'on va créer des dizaines de logements sociaux de qualité, adaptés aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Dans un climat et dans une concession humaniste, sociale, pervers. Euh, ah, non, attendez, ne vous dites pas le plaisir. Non, vous, vous dites de, pas de pas vous plaisir, on va créer des dizaines de logements de très grande qualité. Pour des personnes. handicapées et pour des jeunes et pour des personnes. Écoutez, la joie se Voilà. C'est une de la On est une des rares communes en France qui a ce type de projet. On est quelques dizaines de en France. En plus, vous connaissez tous la situation des personnes handicapées, des personnes âgées qui n'arrivent pas aujourd'hui à recruter des aidants. Vous savez que ça, c'est un outil pour mesurer justement ce type de population, vous, vous savez qu'on est en panne et vous nous reprochez de des discussions. Alors, demandez à qu'il vous dira que vous je vous dis je vous dis de que je vous de vous ça. vous Alors. Alors vous chérie, vous je, je vous dis voilà. que je vous vous ça ne met pas deux ans, ça met du temps, donc si vous voulez le temps qu'il y ait une récession, discussion qui se passe. Nous avons dû intervenir auprès d'avant du gouvernement pour faire plier. je le dis très fortement par la presse, la préfet, ne s'autorisez pas de. Pour créer au 30 novembre pour l'adressage euh, à SFR, etc. Donc, cet adressage va servir pour, pour la fibre, d'une part, va servir pour les services de secours, les services de santé, de, de SAMU, etc. Pour qu'on euh, puisse tout le monde avoir son numéro de bois pris et, et de chemin. Si donc, dit, vous avez, avez d'autres précisions, mais donc. Euh, euh, on peut préciser ce que ce que vous décidez dans la zone rurale, c'est-à-dire qu'on euh, a décidé de, de préserver le, le nom des lieux pour faire la activité euh, locale, c'est-à-dire que l'exemple, le lieu le dit à deviendrait le devrait chemin c'est très général. Ensuite, euh, on a souhaité aussi un peu Des alphabetiques, on a des au niveau de la numérotation. Encore un exemple, on trouvait le nom de Castel Fauri, parfois écrit en un seul mot, en deux mots, avec un H au milieu. Et donc on a pris le, le parti, en réfugiant les adresses qui étaient de les gêner le moins possible, et du coup d'adopter le nom à conséquence, l'orthographe à conséquence. Ensuite, donc ces adresses, elles sont Maintenant, la deuxième étape va consister à transmettre à la population une intérêt à message, ainsi que la table. that's so, yeah. new. Citoyenne, mis à part un Donc, moi, ce soir, j'ai un peu de les les conseillers, et les conseillers. Pouvez-vous normal que vous receviez des courriels à la municipal Pouvez-vous normal que vous vous ordonniez personnellement sur la porte de la ville Pouvez-vous normal que vous Sauf ce soir, je crois que de devoir quitter le conseil municipal à de je suis le maître d'arrière, je est en refusant utilisé dans mon dessin, je à la de Je m'appelle Isabella conseiller. Donc, qui qu Et je vous avoue, moi, sans amener des choses qui sont fausses, qui sont en fait Alors je vais tout vous voir modification du règlement. Je, ah, je de... oui. voir. La... Des... Je vais vous voir. Je vais vous voir. Je vais vous voir. Je vais vous voir. Je vais vous voir. Je vais vous voir. Je vais vous voir. Je vais vous la Je vais vous voir. Je vais vous Je vais vous voir. Je est vous voir. Je il est évident qu'un texte en écriture publique ne sera pas publié. Vous pouvez faire un propos si vous souhaitez devant les juridictions administratives. Peu de choses. Mais en tout cas, cette émission ne sera pas publiée. Voilà, on s'est corrigé en Alors, je suis venu pour vous faire des informations sur les décisions prises. Nous acceptons ce don de ce magnifique Ensuite, au terme de ce mandat, de 98 193 euros en de Gaïa pour les démissions de france euh, oui. 3751, le 5e, le 6e, c'est tout. Nous sommes principe, les caractéristiques du Général Tichelard, les caractéristiques archipistes du Général Tichelard sont le un Pourquoi Pourquoi en que trigger, Je ne connais ah bon, pas le commun. La pas au moins un peu, à l'avance. Ils sont beaucoup plus intelligents, que Nous, ils sont beaucoup plus à Nous nous vous de quand est, est dans son calendrier, on met dans son calendrier ce qui est important est pour les, Donc, si on n'est pas les conseils municipaux, ça veut dire que euh, la vie n'est pas simple. Je vous, vous confie en ce que vous avez dit en degré, il y a des circonstances, c'est l'idée que je m'en ferai pour avoir ouais. la décision. Voilà. Ça va Ça va Non, mais écoutez, c'est comme ça. Non, j'avais dit que je... vous n'avez pas. Euh, euh, non, j'ai dit vous n'allez pas. C'est comme ça. Je vais pas, je ne vais pas me je, je pense que <performing> <baguette> je pas Je pense que vous avez une la Sur Mais je vais pas Vous, vous le Oui. Si, nous vous demandons à prendre les sur les acquisitions faites en 2018-2019. La maison de de tortoise, par contre, par contre, en le terrain de la part de la de la part de la la Justement, il nous arrive de façon des réserves immobilières et foncières pour mieux répondre aux besoins des, des, des habitants. Comme nous avons d'autres euh, projets tête qui permettraient de répondre aux besoins concurrents de ceux que nous avons besoin de la nous étudions la meilleure façon, avec vision, avec anticipation, d'occuper euh, de telles et telles réserves immobilières. C'est tout le monde en compte je vais inventer la méthode communale. Aussi de vous en préoccuper dès l'année de notre de la, la élection. Euh, je vous souhaite une bonne lecture. Vous allez reprendre euh, un livre par précaution. Mais je, je vous remercie de cette demande et je serai. Euh, peut-être peux pas être la la 8. Nous vous demandons de nous fournir par écrit, avec un minimum de détails par livre, une vision prévisible de l'atterrissage budgétaire pour 2021 sur l'investissement et le fonctionnement le budget principal et l'assainissement. Alors, la a des je ne sais pas quel journal eu, des de terre. en tout cas ce n'est pas une expression qui va être au Plus 55 000 euros et recettes d'investissement par emploi, plus 55 000 euros. Je les vous Qui est pour, qui s'abstient, l'unanimité. L'assistement. Alors, j'annexe l'assistement, décision de mon pratique numéro 1. Afin de régulariser les écritures de des subventions d'investissement de dont il est proposé de fixer la durée à 10 ans. Il convient de demander les lignes 139, 111, 40 et 777, 142 et de diminuer la ligne 23, 15, installation à traiter. Ainsi, la décision de numéro 1 sera soumise à la proposition du conseil municipal. Dépenses d'investissement, amortissement de la subvention d'investissement moins 614, pardon, plus 614, installation matérielle moins 614 et en fait recette de fonctionnement à Opération 496, 13h du musée. Vous savez qu'on est en attente, juste longtemps, de vous prêter ces pour pouvoir terminer ces réserves. Donc là, il y a 180 000 euros pour le moment de vous payer. Opération 333, donc on a fait des décades sur l'usine centrale, il y a pour 50 000 en position de En fait, il y a deux gros logiciels qui sont Euh, cette étude-là, cette étude mise en place-là, parce que c'était un peu, évidemment, dans un état catastrophique. Hein. Euh, Au pêche aussi, euh, il y a des difficultés pour faire passer la navette. Euh, Est-ce qu'il y a des études de pêche pour voir si ça pouvait être fait là-dessus Il faut tout donner de la il faut de la façon de se prendre en pêche, il y a quelque euh, euh, <coughs> euh, voilà. ouais, euh, prévu. Mais bon, je, je mets en question cette, cette priorité-là. Et puis évidemment, la vague ébrale, je comprends l'opportunité de profiter de d'âge Mais moi, je que ce budget-là soit apporté à des besoins qui sont plus urgents pour nous, pour nous qui avons le temps et qui utilisons ces là Pour Il y a le futur en d'une partie, parce que ça ne suffira jamais, 25 27 minutes, pour créer tous les panneaux, dans plusieurs opérations. Alors ensuite, vous avez parlé de... Le sport en émbrou. Le sport c'est bon, une étude de 3 millions euros pour l'étude du sport en Comme je vous l'ai expliqué, le sport beau, euh, en c'est cette placette entre les centres euh, de ville, euh, il y a plusieurs raisons plus, plus bien dessus. Donc, quand les parents viennent chercher les postes, euh, il y a de l'eau qui s'y On a eu des demandes de de de, de, de, de personnes de, des, des écoles pour nous dire faut revoir. Là où il y a l'emplacement le, pour faire euh, le bas, la danse, euh, bon, il est pourri, tout est pourri. Donc, c'est une étude. On n'est pas parti pour faire des travaux. Euh, Après, vous avez parlé de la venue Bravo de la Coupe. Euh, J'ai eu une dame qui fait partie d'un de, collectif de, de, de, de la de La Coupure. Nous allons commencer en 2022 par le génocide qui se trouvera devant la pharmacie et euh, on avancera un démarrage de trottoir pour arriver on juste Au juste jusqu'au virage d'un côté pour pouvoir, euh, juste après on aura les problèmes de la SNCF qui seront certainement pas réglés comme ça, ou après on redémarrera de l'autre côté en euh, attendant qu'avec euh, la SNCF on trouve euh, un point d'entente euh, sur les transactions. Après, bon, vous avez parlé de la rue du port bon, on en a parlé en mention des travaux pour les personnes on deux, pour aussi, Mais bon, en même temps, il faut se gérer, il ne faut pas faire trop d'infrains, il ne faut pas il faut qu'on arrive à le gérer. Voilà. Et ces travaux du compagnie en fait, ne vont pas couper une chose à la municipalité, parce qu'il y a une fortesse de l'État, de la et surtout avec le, le, le plan de France, sur la Pôle de France. Enfin, ça, ça ne va vraiment pas nous grand-chose. Comment voulez-vous Il faut quand même aussi savoir gérer, ai puisqu'on ne va pas enlever maintenant les travaux seront terminés. Euh, et, Pour le remettre ensuite euh, euh, pour terminer ce, euh, ce travail du martex. Et croyez-moi, le, le, le, le défi qui est proposé. Vous pour Il va y avoir un très beau, euh, très beau portail notifié. Les statuts remises et refixées, euh, tout le monde va en refier. Voilà. Okay. Est-ce que oh. je peux juste intervenir Monsieur je euh, Moi, je ne connais pas en cause, le bien fondé, mets pas de cause, je ne vous pas sur l'opération je ne vous l'acquisition pas de cause, en Sinon, vous avez une vision très bien. Euh, on en discutera au point de qu'un, mais euh, même si euh, la fiscalité de l'aménagement est la, la intéressante pour les canaux, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de le prévue pour euh, donner euh, une catégorie à, à ces, ces terrains et avoir une vision à moyen et long terme sur les questions de l'aménagement. En fait, on se rend compte qu'on peut fait du sur-appui. Donc, effectivement, peut-être qu'il euh, y avait bonne opération à faire, mais ce mouvement de vison à long terme, c'est un peu problématique. Et du coup partout, du C'est du coup partout, oui, c'est du coup partout. Mais quand vous avez une opportunité pour la saisir. Et dernier moment, je ne sais pas, il y a quelques mois, vous dites, alors, ah les arbres, vous allez les mettre où euh, on a trouvé l'endroit pour mettre les arbres. On les met, on a, on a planté les arbres. Enfin, J'allais parler aux riverains qui sont dans le secteur, ils sont enchantés par ce projet. Chaque fois, il faut que vous vous cassiez. Euh, casser tout le train pour faire le travail. C'est les gens sont contents. C'est Les plantations, ça va être ça pour, vrai, pour les enfants. Les enfants, ils vont pouvoir vous Il y a des gens qui partent à pour amener les enfants pour aller faire du C'est Vous voyez, vous pas Tous les prochaines enfants que vous aurez, vous les améliorerez le Vous n'allez pas à ça, une situation. Il m'envoie le seul. Voilà, c'est tout gêne. c'est d'énergie au point se contenter l'électricité gaz. Y a autre, oui, même, oui, oui, oui. oui. Non. Justement, là, on peut répondre simplement là, au niveau du dossier du, du CCS. Nous n'avons pas plus de là, que cela. On est même assez étonné. Oui. Oui. On a eu ce débat. On a eu ce débat. Donc, vous poster, que je ne sais pas. Mais jamais il n'a été question. Alors, si vous avez des problèmes de difficultés, des difficulté, n'hésitez pas à aller voir les pour le niveau CCS. Il faut le travail. Mais pour les ne pas, pas les sont pas On n'a pas ce constat. le dernier, effectivement, sur le je dernier, c'est la BCTS, mais, mais, ah, ben oui, Mais nous sommes prêts à La <rire> en fait, nous des autres Je les ai proposés. Allez, Vous êtes possible de l'avoir aujourd'hui. Pourquoi les proposerons vous pas ici Votre socle électoral. Non, mais votre socle électoral, c'est ici, c'est pas des les communes. Vous êtes un peu question du bar, un raccourc, en quelque sorte, que par que c'est le municipal de l'abord. Vous êtes. Non, mais attendez, il faut être correct. Il faut être je n'ai pas non, mais attendez, si, si, si vous dites euh, une fois tous les trois mois dans du conseil municipal, que vous avez des idées extraordinaires, c'est dommage de ne pas nous en faire profiter pendant les deux mois et demi de préparation du conseil municipal. Donc si vous avez vraiment des idées géniales, vous nous les communiquez et je vous assure, si qu'elles sont géniales, même si elles ont de l'intérêt, on les prendra, et aucun problème. a aucun problème. Et simplement, je les entends. Alors, si, si vous dites qu'il faut faire des chèques, Aujourd'hui, parce qu'ils ont pu se consommer de cette bon, tout de suite, bon. Donc, parce qu'ensuite, vous direz, parce qu'ensuite, qu vous direz, et sur quel critère vous distribuez Sur quel critère J'ai distribué à tous Et après, vous voulez qu'on soit à genoux, financièrement Et puis, c'est même pas à nous de, de compenser les euh, erreurs qui ont été faites par des gouvernements passés, présents, euh, pratiquement la, la, la, la taxe sur la taxe, la TVA sur la TVA. Enfin, je veux dire, on euh, ne va pas commencer c'est ça. Mais, et, si vous voulez on rentre dans un débat y compris un débat public sur euh, les prix de l'énergie, moi je suis tout à fait d'accord, un débat tout à fait public, hein, et on ne va pas mettre du coup, euh, des, des énergies alternatives dans la facture d'électricité. Hein Parce qu'aujourd'hui, euh, une euh, facture, c'est. Euh, 30% pour la chute, 30-40%, un tiers pour la un tiers pour la consommation, un tiers pour les taxes. Et pourquoi les taxes sont-elles pour essayer de 40% C'est pour financer, pour financer des promoteurs des, des, des sans scrupules péoniers qui ne partagent avec personne leurs bénéfices et qui en revanche partagent les nuisances avec tout le monde. Sauf eux. Ils n'ont jamais besoin de partager de les péoniers. Et c'est pour financer ces gens-là que la facture d'électricité de chacun augmente de, de, de cette manière. Bon. Ah. Si vous voulez, si vous voulez, comment si sur ce sujet, ça peut. Je euh, hein ouais, euh, bon, un... Juste réponds bien, si vous permettez. Euh, moi, je pense qu'il y en aura, peut-être que je me tourne, mais il y en aura plus sur le prochain, parce que la papier euh, de est sortie euh, il y a une dizaine de jours, et euh, je pense qu'il y a eu des réactions ensuite à la consommation, et ce, c'est le problème. c'est oui. ça le côté qu'il y a quand même de chèque d'énergie aussi, qui y derrière, fait son travail et son œuvre. Donc, il y a aussi ça. Donc, souvent, ça n'arrive pas à nous parce que le chef de l'agriculture la a résolu le problème de la situation de la personne. Ben. Donc, il ne faut, il faut pas dire qu'on n'est eh pas non. l'état. j'aimerais quand même vous dire de l'été, c'est dit que très joli pendant le premier vous hâte et je vous remercie. Je vous remercie aussi Mais sur, sur la question du gaz, la... pas à nos félicitations. Pas un mot. Et c'est vraiment un avant avec une par ailleurs, vous hein, pouvez ce que dire. Hein. Pas un mot. Moins de 45%, mais pas un mot. Je suis en train de pas vrai, pas Bon, deuxième question. Nous avons noté la présence ostensible du président des jeunes LR, qui le détient en clairement le le dans les supports de communication reliés par la ville de notre. Pourquoi, puisqu'il y en un si grand bon, dans la communication de la ville, devons-nous, parce qu'on a une vision dynastique et familialiste de la transmission du pouvoir oh, Pourquoi, après avoir nommé à l'honneur les élus en charge de cette activité oh, est... Réponse. Okay. Réponse. Le jour de l'inauguration du nouvel office est juste un de justice communale, une immigration à laquelle vous n'étiez pas plaisante. je crois. Le citoyen d'abord, auquel vous faites allusion, le citoyen d'abord. Images pendant le projet d'un mois avant la destruction, comme ça, le premier adjoint, le directeur général des services, les policiers municipaux et, sur l'édition du parquet, l'agent d'avant. Les copies sont adaptés. Voilà. Quatre, en ce qui concerne le cinéma, nous vous demandons plus vite de nous transmettre l'intégralité des documents produits sur les villes architecturales du cinéma dotés dans le projet de l'UBATER. Deux, vous précisez par écrit. Le calendrier des travaux et de la date en d'exploitation du cinéma. 3. De nous indiquer quel impact l'absence de cinéma pourrait avoir sur l'enseignement de spécialité de cinéma avec le musée et le l'université du la Nous avons confié les missions de représentation à certains conseillers municipaux dans les organismes externes et ceci de recherche compte de cette délégation au conseil. 4. Rajouter dans la conception du projet, nous à le contact CARAC, à un groupe de travail et un comité de pilotage avec des usagers experts du cinéma, le Cine Club, des enseignants de l'enseignement de spécialité de CABIS. 5 préciser qu'elle soit la ville jaune de l'ancienne prison en sous-sol du bâtiment existant et rentre du patrimoine de la ville 6 de nous confirmer que ce projet sera réellement suivi par la commission de culture pour ce qui forge réponse l'étude de programmation inscrite au budget 2021 est l'un des objets de la convention cié par exemple l'ARAC dont le conseil municipal doit autoriser la signature aujourd'hui. Des permis, des des c les caromers, les trusses, le caromers, les trangos. C'est l'empérité, parce puisque c'est l'étude qui va définir caromers. L'étude, c'est pas comme il y a, la forme, une forme vision. Pas non plus, je ne parle pas du double cristal. C'est l'étude. C'est l'attitude de confier à des spécialistes des sujets techniques, sur peut-être, pour apporter une nouvelle par des réponses. Le cinéma sera terminé en 2023. Le jour, évidemment, où nous aurons un calendrier, nous communiquerons. Et pourquoi d'ailleurs je ne le ferai pas est quelle raison ne le communiquerai pas Je veux dire, on sera tellement contents de donner un calendrier. Je veux dire, on va communiquer, ne craignez rien. En attendant, nous participerons au financement du transport des collégiens et des lycéens de la cinéma de Gaillac, Vous foyer, alors que vous n'y étions pas obligés à faire des compétences. Tout bon. Ensuite, pas besoin de précédent de le contrat avec l'ARAC, le le... le les modalités, etc. C'est un rappel, celui c'est pas la cœur de celui que nous payons pour le D'ailleurs, il existe une commission, je vous le rappelle, une commission locale et service public à laquelle c'est censé appartenir.